Bonjour, c'est Nick, c'est Oh mon dieu C'est quoi cette tête de fou C'est toi ça Ok, donc on joue à Half Dead 2. C'est un jeu, pour son compte pas connu, le film Cube, où on est enfermé dans un labyrinthe en 3D dans un cube avec des pièces. Chaque pièce contient un piège. Et on a le choix de s'entraider ou de s'entretuer pour être le premier à en sortir. Je viens de voir le personnage de Steam. Ça va être quelque chose. Alors il y a deux modes visiblement. Il y a un mode euh, coop et un mode carnage qui est un petit peu chacun pour soi. Et comme je connais pas du tout le jeu parce qu'on vient de nous filer les clés... Je voudrais essayer de dire le mode cop et voir si on peut s'en sortir tous ensemble. C'est un jeu qui sort aujourd'hui quand la vidéo sortira. Demain pour nous. Je reçois des images angoissantes de Simon à côté. Il grogne comme un cochon. T'as mis ça sur quoi Ah oui, sur le truc tout le monde peut le voir en plus alors, allez vous êtes en, ah non, vous étiez en slip pendant un instant. C'est quoi ces dégâts, sérieux <rire> Ok, donc, euh, beaucoup de classe. Alors ce mouvement-là, je pense que ça veut dire venez, mais euh, je sais pas, le mouvement du bras est particulier. <rire> dis moi toi Quoi C'est qui ton coiffeur Je ne me pas <rire> me Donc as, toi as choisi de pas mettre de pantalon du coup. Quoi T'as ah choisi. As dans pique, mon pantalon. <rire> et toi t'as pas de t-shirt, très bien, parfait Donc là on voit en haut vous avez un. Alors le timer je sais pas à quoi il sert. Et vous avez un carré rouge, un rectangle rouge, c'est-à-dire qu'il y a une seule pièce autour de nous qui est piégée. Laquelle on ne sait pas. Euh, on a deux options pour le savoir, soit pousser un camarade dans la pièce, mais on va pas le faire parce qu'on est sympa. Soit jeter une chaussure. Donc on a évidemment deux chaussures chacun. Et euh, pour y, euh, tenter de déclencher le piège. Alors, genre, je sais pas, on prend par là. Je sais pas si on peut pousser en coop, je pense pas. Non, je peux te pointer, mais je peux pas te pousser. Ou alors il me manque le. <rire> tu fais vraiment flipper. Comme vous, disons, comme vous disons, on a les suites de chiffres ici, mais je sais pas à quoi ça correspond. Allez, je lance ma sûr pour voir. Oula, par contre, j'ai des, des frises bizarres. Ok, donc là, je viens de déclencher un pièce, visiblement. C'était pas... Ouais, sur la carte, on voit la tête de mort, donc c'est que c'était. Ouais, c'était pas la bonne pièce. J'avais une chance sur 4. Ok, eh ben, ça veut dire qu'on peut aller euh, sereinement dans la suivante. J'imagine. Alors, est-ce que les rectangles de roue, c'est les pièces mortelles ou uniquement les pièces avec des pièces J'en sais rien. C'est bien d'avoir <rire> euh, des invités muets comme Simon. <rire> Heureusement que je t'ai euh, invité à... à partager ce moment avec moi. Parce que je me sentirais seul sinon. Ah si, une espèce de flotte. Ici, il a rien. Si là-bas, il y a un truc, est-ce pas un coffre Ah, au fond, là Ouais. Attends, je vais voir l'autre. Le problème, c'est que vous voulez bien garder une godasse pour plus tard si jamais vous mourrez. Euh... Ici, il a rien. Ouais, je tenterai bien le coffre. Tu veux pas acheter une godasse Ouais, je lance la mienne. On en garde une chacun. En tout on prendra celle de Simon. Il y a des belles chaussures au cuir. Ça fait un bruit, non Oh là C'est un... Tu vois, c'est un panneau de danger, c'est-à-dire que c'est un piège non mortel. Donc j'imagine que si... Ah la vache, c'est tendu quand même. Je pense que ça vient te niaquer si tu viens... Moi. Comment Je vais récupérer ma chaussure, moi. Ah ouais, je pense que tu peux. Le problème, c'est de pas se faire niaquer par le machin et décider d'aller au coffre. Vas-y eh, eh. <rire> ah, si. eh, Ma chaussure Attends, de... je m'en <rire> pas <rire> Ok, euh. Et, ouais, ouais, bah vas-y, toi qu'à faire! Ah, c'est des bandages, on bo... pourra les soigner. Ok, d'accord, cool. Euh, et ici, il y a combien? Un rectangle de donc c'est qu'il y a une salle piégée autour de nous quelque part. Euh. Bah, Simon, je pense que tu vas te dévouer. Eh, mais ils font peur, ces machins-là! Ok. Alors le but, c'est de trouver la sortie. Hein. Et euh, on, a accès à, oui, on a accès à la carte. Ok. Ah, c'est une grande carte, en plus. Euh, là, il y a deux pièges. Ah, mais deux pièges, mais il y a déjà euh, celui d'où on vient. Ouais. Ouh Ouais. Oula Ah bah voilà. Ok, donc là, c'est manifestement un piège. Donc on sait que normalement, l'autre, la, elle est safe, alors. Ah bah, Simon, il y est, de toute façon. C'est que tout va bien, je pense. Comment il s'appelle déjà, le, le serviteur de Zoro, là ah, ça... euh... Parce que Ah, puis je me souviens pas. Ça fait un bruit, je crois. Il y a un piège là-dedans. Oh, il nous a... Ça, ça a l'air d'être glacé, non Ouais, donc ça, ça se traverse. Ça, ça se traverse. Le problème, c'est qu'on est dans un coin de carte en fait. Faut essayer d'aller à... oh à droite Ouais, mais on peut aller qu'à droite, en fait. Oh, merde On peut aller qu'ici. Jette mes chaussures, quand même, on sait jamais. Ouais, y'a rien. rouge, ouais. je savais pas. Ah, y'a une gonasse ici. Bah, je vais la prendre. C'est une basket, en plus. Ouais, regardez Je suis bigou. Je suis bigou des chaussures. Euh 3, donc tout est piégé autour de nous, là, par contre. Après, est-ce que c'est du piège de mort ou pas Il euh, Y'a plus que moi qui ai deux chaussures... Oh, non, vous avez des chaussures aussi, bon ah ok, celui-là n'est pas méchant, je l'ai eu tout à l'heure. C'est un gros ventilateur qui te pousse, qui pousse dans les points, il faut juste éviter le ventilo en fait. Et essayer d'ouvrir une porte. On tourne un peu en rond en fait. Ouais, tenter à droite là. Je pense qu'il faut rentrer, de toute façon on va se faire pousser dedans. Ouais, ok, cool. Par contre ta chaussure elle est tombée je crois. Elle est tombée dans le sol. Oh non non Ah c'est que tu l'as ramassée alors, Ok. Euh, donc là, ce serait pas la sortie, je regarde quand même pour être sûr. Ouh là, non Ok, ouais, c'est la porte, la salle piégée là-bas. Ça manquerait d'un... Je sais pas, pas forcément une musique d'ambiance, mais un son d'ambiance en fond, ça aurait été bien. Ouais, on a... Je sais pas si on a trop pris la bonne direction. Oula, piège Je sais pas ce que j'ai foutu. Il y a des... Ah, c'est des lasers, non Ah oui, ok, c'est le même. Ok, donc ici, c'est mortel et j'ai perdu une chaussure pour sauver ma vie. Ah, de la pâte à crêpes. C'est tout, visiblement. Ça fait pas quelque chose Genre ça vous ralentit ou... Non, ça va. Chelou. Dac. On monte, ouais. Oh, je te laisse la chaussure quand même. On est où là du coup Ouais, il faudrait qu'on essaye de monter. On a fait quasiment la moitié de la carte. Je suis un peu surpris qu'elle soit si grande. J'aurais préféré commencer par une plus petite. Euh, ici, ça pue à moitié. Ouais. Euh, N'oublie pas que maintenant, elles sont en trois dimensions. Hein. Il y a aussi le côté vertical. Hein. Quand tu regardes le sol, tu vois à travers. Ouais, ça veut dire qu'il y aurait plusieurs... Ouais, on s'en sortira jamais de cette histoire. faut trouver un ascenseur ou... Euh... Il se passe un truc, là, non Il ah, y a un piège, oui. Il y a les pinces. Pourtant, t'avais avais une chaussure, c'est bizarre. Bah, faut être joueur, hein. Ouf oh, oh, oh. Vite, vite, vite, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi, pousse-toi Ah, je rentre, tant pis. J'espère que c'est pas mortel. Euh, j'entends un bruit. Si, un ah pire, pire, pire. Pourquoi elle m'attaque, celle-là ah, Putain, faut que, je me, faut que je me barre de là. Oh, c'est quoi, ça Ah, je suis mort. Non, non, ouvrez-moi, ouvrez-moi OUVREZ MOI, ouvrez -moi, ouvrez -moi <rire> <rire> <rire> Il bouge ou pas Attends, je peux pas assister en dessous, non Ah, je peux pas assister en dessous, ça va. Pff. Et pourquoi il y a un il y a un symbole santé là sur la carte Il y avait un truc Ah peut-être avant ouais j'ai pas j'ai pas regardé. De toute façon j'ai pas pris de vie ça va j'ai pas perdu de vie. Regarde vite fait peut-être sans te faire attraper par la pince. Ouais ouais il y a un bandage comme j'ai déjà ramassé. Euh, attends euh... si tu brouves la porte tu rentres. Hop merci. Je... je sais pas si on peut se donner les objets. Euh... Ah ouais ici j'avais pas regardé. Aïe, Mince Qu'est-ce qui m'a Ah non le ah, tel m'attaque Ah merde euh, C'est <rire> <C 'est> bon <rire> Ah Ok C'est toi qui fais un bruit de barbecue euh, Là c'était toi Ah non c'était moi Mince euh, Ouais on peut accéder à l'inventaire avec i mais je sais pas si on peut se filer des trucs Bah là on descend mais on pourrait regarder pour être sûr qu'il y a rien là Attends, jette une godasse parce que ouf quoi vache ah ouais, viens un piège. Eh, pourquoi je perds ma vie Ah, je suis encore en feu ah. Vas-y, passe devant. Ça passe la porte, la porte, ça passe pas. Ah Ah Entrez Entrez <rire> Ok, on est dans la pâte voire Allez, une porte chacun. Où oui, il y a de la lave, ici Ici, il y a un truc bizarre, d'accord et chez toi, Simon, il y avait quoi Ok, un piège aussi. Ah, ouais, c'est le. Ah oui Ça fait méga mal en fait. Je sais pas ce que c'est, mais. Je vais essayer d'aller par là, peut-être. Ici, il y a de la lave. Et c'est tout. Et ici, il y a encore de la lave. Ici, il y a de la pomme de terre. Euh, on dirait des pics en dessous là. Je pense qu'elle pue cette salle. T'as jeté non, euh, Fred Ouais, j'ai pas un son de chaussure. Ok, on sait que c'est clean alors. Bah, elle est où cette sortie Commerce, oh, des ventilos Bizarre. Ça fait juste ça Peut-être comme piège, non Ah, t'es peut-être bloqué au milieu, non Quand t'es dans les ventilos Ouais, peut-être, ouais. Euh, du coup, ouais, mais j'ai plus de chaussures alors. Parce que je pourrais pas aller la récupérer, je pense. Ici, c'est que... Ok. Il y en a une ici, la chaussure. Ah ouais Ah ouais. Ici aussi Bah, ça m'en fait deux, je sais pas comment ça se fait, mais cool. Cool, cool cool Alors je pense que quand le carré est gris sur la carte ça veut dire qu'on est sûr que c'est bon. Là, il y a Simon qui est en train de déminer. Euh... Ok, bon bah ça c'est fait. Euh, ouais donc du coup faut on il faut qu'on fasse demi-tour. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir Au nord. Au sud c'est piégé hein, elle est pourrie la, la pièce au sud là. Donc je pense que c'est une des pièces au nord là dans les, les trois, les trois qui font le coin. Nord-Est. Mais ça, moi, j'ose pas passer dedans. Mince, hein. on verra pas la mort de Simon. Oui, trouve-toi. T'es mort ben Non, bah non. Bah, c'est même pas un piège, ce truc. Ah, c'est là la sortie, non On dirait. C'est ça Non, ça mène en bas. Ah, mais du coup, on sait pas si la sortie est en bas, c'est ça Oh, c'est tout, on descend. Bah, ouais, c'est parti. Mais du coup, il y a. Mais c'est gigantesque en fait. Ah, ouais, c'est vraiment gigantesque. C'est encore un étage en dessous. Bon, écoutez, je pense que. On va faire un rush. Premier arrivée. Ou alors on fait la roulette, la roulette russe. Chacun de nous on rentre dans la pièce sans jeter de botte. Ok. Alors on commence par où alors, Attends, il faut être. Ou puis on peut aller en ligne droite. Bah ouais, 6 mois en premier, du coup. Ah, bah voilà! <rire> Adieu! Adieu. Qu'est-ce que ça va être? Oh la vache! Wow Wow Oh waouh! Voilà, ça c'est dommage, sauf que. Je trouve que t'avais des remarques pertinentes sur le jeu. J'en ai marre des portes, elles s'ouvrent. Elles se ferment trop vite, c'est chiant. Quand tu cliques, tu peux lui faire un salut, genre adieu. Comment j'ai fait ça Ah, tu fais clic droit. <rire> clic droit <rire> C'est énorme. C'est énorme. Merci pour tes bons services. Ouais, on au continue la roulette russe. Ok, je te sens chaud. Bah, y'a rien ici. À moi. Comme ça, on a le temps d'essayer vite fait un carnage après. Ah, zut Bah, non. Ah si, euh, ventilo Ouais, ventilo, ça va. A toi. J'arrive, j'arrive. Tu nous vois, du coup, euh, Simon Ouais. Oh mince Euh... Ouais, si c'est que ça encore, ça va Ouais, ça va. Par contre, il y a des pièges dans toutes les salles, donc là, je sais quasiment que je suis mort. quoi. Euh, je sais pas ce que c'est. Et je préfère éviter de savoir. Adieu, vite, cours, cours! Ah, c'est un truc électrique, ok. Allez, je vais la voir, la sortie, hein, je la trouverai. Au péril de ma vie. Ah, je suis mort. <rire> bon, on sort un carnage? À moins que Fred arrive à. à trouver la sortie sans chaussures. Je vais devoir te voir mourir quand même. Ah, elle est longue cette mort. C'est celle que j'ai eu tout à l'heure. Première pièce, première mort. Je te salue. Attends, je peux te dire avant au aussi <rire> Hé hey toi T'as pas du feu non, Le mieux c'est de faire ha ha en pointant du doigt. <rire> je vais me mourir Ah bah ben voilà. Ah, ouais, mais Carnage, visiblement, ça se joue pas à plusieurs. C'est bizarre. Parce que là, je vous invite. Tac. Et si je mets Carnage, ça, ça sort du groupe. Bon, faut mettre personnalisé. Single player. Ah, ouais, Carnage, on peut pas jouer avec des potes, j'ai l'impression. C'est nul, ça.